J'ai toujours essayé d'imaginer à la façon dont laquelle j'allais mourir. J'ai imaginé tellement de scénarios à l'accident de voiture en passant par le cambriolage qui tourne mal. Je me suis demandé qui viendrait à mon enterrement, qui pleurerait. C'est dingue, je sais, mais la mort me fascine autant qu'elle me fait peur. Tout le monde doit mourir un jour, demain comme dans des années. La vie ne tient qu'à un fil, alors j'ai appris à ne pas regretter les choix que je faisais. J'ai appris à profiter de chaque instant que la vie me donne, sans penser au passé, en vivant comme si demain n'existait pas, mais en pensant à ce que l'avenir me réservera. Je sais que mon futur ne dépend que de mon présent, alors j'essaie de faire les bons choix. Je fais des erreurs comme tout le monde et je suis tombée plus d'une fois. Mais grâce à ça, aujourd'hui, je suis plus vivante que jamais et j'ai bien l'intention de profiter de cette vie, de réaliser mes rêves et surtout d'être heureuse, pour que même dans ma tombe, les gens sourient en me regardant. Euh, alors je trouve que c'est un, un très beau texte et que bah, je suis d'accord avec la personne, il faut quand même profiter au jour le jour. C'est bête si quand, quand j'aurai, bah, je sais pas, 80 ans, je me dis euh, que j'ai rien fait de ma vie parce que ce n'est pas forcément à 80 ans que je vais aller faire un, je sais pas, un tour du monde par exemple. Bah, justement, c'est un peu ça le paradoxe. Moi, j'ai un peu envie de profiter de la vie et en même temps, il euh, y a ma raison qui me dit... Ouais, mais il faut que tu travailles parce que tu as un avenir quand même à, à préparer. Donc, c'est clair que je sais pas si l'adolescence, c'est le meilleur moment pour profiter pleinement de la vie. Peut-être que dans la vie adulte, j'aurai plus l'opportunité. Après, je sais pas. Mais euh, il faut peut-être essayer de trouver un juste équilibre entre les deux. Après, je pense pas que moi je l'ai trouvé. <rire> Par exemple, des fois, euh, on se dit, il euh, y a des soirées, euh, ouais, chouette euh, j'ai trop envie d'y aller, en même temps, le lendemain, il euh, y a un gros contrôle de maths, on se dit, bon, euh, qu'est-ce que je fais Je vais profiter m'amuser, ou est-ce que je révise enfin, Donc peut-être qu'une fois qu'on a un métier, qu'on a une vie, bah, peut-être que là, c'est plus facile pour profiter, quoi.